D'abord, Erwan Balanand, Macron, Emmanuel Macron, qui persiste et qui signe. Est-ce que vous adhérez à ce qu'il a dit, à cette position aujourd'hui Est-ce que vous êtes à fond derrière lui Alors, j'adhère pas à l'idée qu'il persiste et qu'il signe. D'accord. Pourquoi parce que moi, j'ai vu, vu un certain nombre d'inflexions, euh, des inflexions sur la question fiscale d'abord. Mm -hmm. euh, il l'a dit, il a dit qu'il fallait revoir la fiscalité des très grandes entreprises qui faisaient des grands euh, profits ou des grands bénéfices. Donc moi, pour moi, il y a, y a un changement. Et puis, euh, moi, je l'espère et, et je l'appelle de mes voeux, et je lui en ai parlé hier dans les courts échanges qu'on a pu avoir, euh, que la question de la justice fiscale et la justice sociale soit remise en avant dans ce pays. On a le, le président Macron a réussi une première partie de de enfin son premier quinquennat et cette première année sur euh, sur la question de la gestion de la crise, de la gestion des crises, la gestion économique du pays, le pays économiquement objectivement il va bien au regard des crises qui nous secouent. Euh, le plein emploi, on, on s'y approche. Et les Français, aujourd'hui, ont besoin de sentir que cet effort qui a eu lieu, et il a eu lieu pour les Français, ça a été difficile pour les Français, soit partagé. Et moi, je note c'est en faisant une réforme des retraites qu'on montre aux Français qu'ils il ont fait un effort et qu'on les remercie. Il a aussi expliqué que la réforme des retraites, il ne la faisait pas de gaieté de cœur. Mm -hmm. Et J'aurais peut-être aimé d'ailleurs qu'on l'entende le dire plus tôt, parce que ça aurait peut-être aussi euh, permis une meilleure compréhension. Euh, en en fait, là, non, moi, pardon, je, je sur là. le 49.3, je partage, je fais partie des députés qui ont trouvé qu'on aurait dû aller au vote, mm -hmm. qu'il fallait aller au vote. Alors après, Il y a euh, aussi le 47.1 et puis le vote au Sénat, oui, enfin, au Sénat. Il y a eu aussi euh, une obstruction comme jamais oui. des attitudes inadmissibles d'une partie de l'opposition. Et ça, je crois que personne n'en sort gagnant. Euh, le président, l'exécutif, nous, euh, députés de la majorité et euh, les fauteurs de troubles de la LFI. Euh, C'est dommage parce que on aurait pu avoir un vrai débat parlementaire. Et on l'a pas lu, on l'a pas eu. Et, et, et vous avez raison, et c'est un, un vrai problème, parce que dans une démocratie, le Parlement, ça doit être le cœur battant de la démocratie. Vous auriez aussi pu voter s'il n'y avait pas eu l'utilisation du 49.3 euh, Là-dessus, Emmanuel Macron, pardon de le dire de cette manière, et je réutilise la formule, mais il persistait ici. Il n'a pas dit, je regrette d'avoir utilisé le 49-3, puisqu'évidemment, il y avait des chances que cette réforme ne passe pas. Est-ce que là-dessus, au moins, vous qui vouliez aller au vote, vous ne vous dites pas, quand même là, on a mal joué notre coup. Ah non, mais euh, je, je crois que sur l'ensemble de la conduite de cette réforme, euh, on ne va pas dire qu'on a réussi, on ne va pas dire que c'est une victoire. Je, je crois que ça serait complètement être euh, sourd à, aux préoccupations des Français, d'une part, parce que moi j'entends les préoccupations des Français, ah, et hum. c'est pour ça que je souhaite qu'on embraye et que très vite on s'attaque à, à la question du travail dans notre pays, des pénibilités, des rythmes de travail, du partage oh, non, de la non, valeur. Non, euh, il faut le faire, mais non, ce n'est pas, pas une victoire. Effectivement, nous n'avons nous pas été très bons sur cette réforme, c'est évident. Arouane dans votre réaction et ensuite en Rivière. Non, mais je, je, je souris un peu en entendant les députés RN qui nous disent qu'ils vont se battre à tout prix. Enfin, ils ont ils ont été complètement absents des débats. Le peu de débats qu'il y a eu, euh, ils avaient quasiment pas d'amendements. Euh, des amendements qui étaient euh, bon. Enfin, franchement, c'est quoi ce qu'ils proposent Et, et c'est okay, rien. Enfin, ils proposent la retraite à 60 ans. Euh, J'ai rien compris à leur système. 60 ans pour ceux qui ont commencé à moins de à 20 ans. Et puis ensuite plus. C'est Ce qui fait qu'en réalité, ça fait plus d'annuités que pour les Français aujourd'hui. Donc, euh, c'est pas sérieux. Leur, leur projet, il est pas sérieux à ce stade. Qui continue à travailler euh, et nous, on continuera à nous battre contre les idées qu'il véhicule, qui sont pas des idées satisfaisantes pour la France. J'aime ai, bien le redire aussi. Enfin, ben non, est-ce que dans la majorité présidentielle, tout le monde est toujours euh, main dans la main, euh, l'esprit libre, cheveux au vent et, euh, et tout roule. C'est pas gentil de parler de mes cheveux. Euh, <rire> non, ça <la> marche. <rire> euh, c'est enfin, un petit peu compliqué. Quand non, même, mais alors contrairement à, à ce qu'on, enfin, on est, enfin, vous êtes assez caricaturaux parce que quand euh, quand on est dans une position euh, euh, comme au mandat précédent, on était tous soi-disant des playmobiles, Mais non, il y avait déjà du débat à ce moment-là. Il y a déjà parfois des tensions, sauf qu'on les règle entre nous et même aujourd'hui, il y a des, c'est pas des tensions, c'est le débat démocratique. C'est mmh. c'est euh, des différences qui doivent s'exprimer, mais il y a quand même un projet commun. Le projet commun, c'est faire en sorte que la France réussisse, que la France se développe, que la France atteigne le plein emploi et garde ce modèle, qui est un modèle que beaucoup nous envient, euh, de ce que j'appelle la mutualisation du risque sur la sécurité sociale, euh, l'école gratuite, etc. La majorité présidentielle aujourd'hui n'est pas abîmée ou fissurée à cause de ce qu'on a pu voir sur la réforme des retraites. On disait de la majorité, notamment des députés, euh, qu'ils étaient sonnés après l'utilisation du 49-3. On en a déjà parlé ensemble et on va pas y revenir, mmh. mais est-ce que ça, ça n'a pas créé une difficulté au sein de vos rangs Non, mais ce qui est difficile aujourd'hui, et il faut l'admettre, c'est de faire des, une réforme qui est particulièrement euh, difficile, contraignante pour les Français. Donc, donc c'est pas facile notre position. Oui, mais moi, j'ai été élu euh, sur un programme, avec un projet, avec l'idée d'aller vers le plein emploi, avec l'idée de, euh, de faire un, un certain nombre de, de réalisations pour la France. Et, et, et, et on y va et on va continuer. Mais moi, je le dis et, et je, je l'affirme, il faut qu'on reste à l'écoute. Et, et on peut rester à l'écoute s'il n'y a pas trop de violence dans notre pays, parce que ça, c'est un vrai sujet. Et vraiment, moi, je suis ouvert, je continue à dialoguer avec les habitants de ma circonscription, évidemment. Est-ce que vous appelez de vos voeux Erwan Balanant des négociations avec les syndicats ou des concertations On parlait de l'importance des mots, là ça l'est notamment. Ah mais il faut que dans ce pays, euh, on se réconcilie avec les syndicats, c'est évident. Moi, je salue l'attitude des syndicats pendant toute la période et jusqu'à maintenant encore sur l'encadrement des manifestations, le, le, le travail qui a été fait. Moi, par exemple, j'ai été reçu par l'intersyndicale de mon territoire. Ça s'est passé cordialement. On a pu discuter, ça m'a même nourri pour justement cette loi travail. Et moi, je souhaite continuer ce travail. Et le dialogue social dans notre pays, le travail par branches aussi, parce que les branches ont des situations différentes, mm -hmm. c'est fondamental avec, à mon sens, quatre priorités. Redonner un sens au travail, mmh. se dire c'est quoi travailler, pourquoi on travaille, qu qu'est-ce qu qui guide le travail qu'on a, et ce n'est pas pareil pour tous les métiers, le rythme du temps de travail, Peut-être que le rythme du temps de travail et le volume horaire euh, ou le volume hebdomadaire n'a pas être le même en début de carrière, quand on a des enfants, dans une période où on a plus de temps et puis au moment de, de, du temps où on est un peu plus âgé. La question de pénibilité, conditions de travail, évidemment. Et le dernier point, qui est aussi un point cardinal pour moi, le partage de la valeur et les salaires, la question des salaires. Aujourd'hui, il y a trop de métiers qui ne gagnent pas assez bien leur vie. Il partage le... de la valeur sur le, lequel les syndicats, enfin, les partenaires sociaux se sont, sont à... déjà mis d'accord. Se sont déjà accordés. Je suis frappé oui. malgré tout par le temps qu'on passe. juste très rapidement, jure, hein. très rapidement euh, non, il y a encore des crises. La, la crise en Ukraine n'est pas finie et on va avoir. Oui, un... mais adressons-les, ces oui, crises. Oui, oui, mais je pense que le président n'a pas ménagé sa tâche sur la question de l'Ukraine. Enfin, et puis c'est pas lui Ça qui. Ça se voit pas tellement à l'intérieur. On n'en débat pas. Je, je sais qu'il a beaucoup de qualités. Beaucoup de talent, mais ce n'est pas lui qui va faire l'appel à lui tout seul. Donc, euh, voilà. Et sur la question de la en crise vrai, climatique, vrai. on a aussi un sujet, et moi, c'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler et de, de porter aussi une voix.